Bon, alors, euh, ces préliminaires étant terminés, euh, je vous propose d'aborder la partie euh, que vous attendez tous, c'est le corrigé du partiel. Alors, un petit peu encore de chiffres avant. Alors, pour l'instant, on a 194 copies collectées sur 208 inscrits, c'est pas mal. Donc, taux de participation important. Euh, je vous rappelle que la capacité de l'UE est de 180 étudiants, puisque nous avons 6 groupes. Et que le volume théorique de remplissage des groupes, c'est de euh, l'ordre de trentaine d'étudiants. D'accord vous avez constaté que certains groupes étaient un peu plus chargés. Alors, à l'heure actuelle, il y a 83 copies de corrigées, ce qui correspond, correspond à une partie euh, non négligeable. Et voilà comment les notes se distribuent. Bon, je ne vais pas encore faire euh, de remarques. Mais vous voyez qu'on a un large spectre. Alors, attention, parce que le barème n'est pas encore définitif, on est en train d'en discuter. On a réalisé que... Euh, J'étais un petit peu large sur certaines questions qui étaient fastoches, et un peu sec sur des questions qui étaient difficiles. Bon, mais a priori, euh, voilà, ça. Alors, si, je suis obligé de, au regret de vous dire que j'ai pas eu d'idée hein, cette année. Hein, ça arrive, hein, parfois. J'ai pas de fil conducteur dans mon examen et du coup, l'examen est un examen de type faites des gammes. C'est-à-dire qu'on prend des gammes au sens où un pianiste fait des gammes. Le sujet était totalement inintéressant, mais du coup extrêmement facile Alors faites gaffe, parce que ceux qui sont juste sur cette barre-là, ils disent « Oh wow, yes, j'ai gagné !» Non, non, non, non, non, non Le réexamen sera plus compliqué. Je ne désespère pas de trouver une jolie histoire à raconter au moment de l'examen, d'accord, avec un sujet un petit peu plus… Euh, voilà. Donc évidemment, ceux qui sont là, euh, il y a de l'urgence du coup, ok L'avantage, je vous rappelle, c'est que l'examen compte pour 20% de la note, et donc que vous ayez raté l'examen n'est pas gravissime. Mais évidemment, il euh, faut mettre le turbo, mettre de la nitroglycérine dans votre café le matin, et, et y aller tout de suite. D'accord Voilà. Mais euh, c'est pas encore euh, mortel. Donc le sujet, a effectivement, été facile, et donc, comme j'ai dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, quelques retours de l'équipe enseignante pendant que j'y suis. Euh, c'est assez habituel, hein. Alors, euh, la dynamique des groupes est assez disparate, et des étudiants aussi, donc on a des groupes qui sont plus studieux. Et il y en a d'autres, alors là, la, le, le schéma type, euh, il y a quand même une quantité non négligeable de gens, en TME, ils arrivent et ils lisent le sujet du TME en TME. Alors, pour les enseignants, c'est un peu pénible, parce que pendant trois quarts d'heure, il ne se passe rien. Donc, on, on s'emmerde. Okay. Alors, par contre, si dans le TME, il y en a un ou deux qui ont lu le sujet compris de l'avance, ils ont les enseignants pour eux tout seuls. Et tout le reste du groupe a les enseignants pour eux, mais à partager pendant les 45 minutes qui restent ou l'heure qui reste. Et du coup, là encore une fois, en termes d'utilisation de l'enseignant en termes de ressources, c'est un petit peu dommage. D'accord? Alors, pour l'instant, alors j'avais ajouté une vidéo cette année, la 12B. Euh, qui est peut-être, hélas, passé un peu à la trappe dans les... Enfin, elle a quand même été vue, mais elle n'a pas été vue. Alors D'abord, c'est une vidéo qui fait plutôt 10 minutes que 5 minutes, dont la durée de vue moyenne est de 5 minutes. Elle a été vue par 158 personnes. Euh, encore une fois, vous êtes 208, d'accord Donc là, si on a une durée de vie de 5 minutes, on attendrait plutôt euh, 400 vues. 4, enfin, entre 4 et 500. Euh, et alors, le, le truc est un petit peu inquiétant, euh, c'est que elle parle des aspects objets. Et en fait, ce qu'on a observé après plusieurs années, parce qu'on a essayé de s'en sortir différemment, c'est que vous êtes encore un peu jeune par rapport au recul que vous pouvez avoir sur la programmation objet. C'est un problème parce que euh, vous pouvez, en particulier euh, dans cette vidéo, j'explique euh, euh, comment gérer euh, les méthodes par rapport euh, aux classes. Et souvent, par exemple, vous mettez les accesseurs d'un attribut de la classe X dans la classe Y. Ça ne vous pose pas de problème. Alors, évidemment, euh, en séquentiel, ça, rend des organ... ça, rend des architectures, ça donne des architectures programmatiques un petit peu, peu étranges. Euh, mais quand on va associer à ces objets des fils d'exécution, ça peut plus marcher. D'accord D'où le fait de prévenir les choses et de mettre cette vidéo euh, euh, en amont dans, euh, dans la partie euh, révision. Donc, manifestement... Euh, elle est passée, pourtant je l'avais signalé, hein, elle est un peu passée à la trappe au niveau des révisions parce que, malgré tout, bon, on n'est pas encore capable de voir si ça a diminué par rapport aux années passées, mais on trouve que vous avez encore des problèmes avec les aspects objets. Alors, ces problèmes, évidemment, c'est surtout au début, ça va de mieux en mieux, mais ça veut dire que, du coup, vous êtes pollué par cette mécompréhension ou, ou, ou, ou intégration pas totale du modèle objet, et du coup, comme on rajoute des concepts dessus et que les fondations sont un petit peu euh, pas stables, bah c'est compliqué pour vous, d'accord Donc euh, encore une fois, euh, c'est là que les rappels. Même si vous pensez être à l'aise en Java, ils sont pas forcément totalement débiles, parce que euh, bah, ça vous remet. il s'est passé des vacances, vous avez peut-être travaillé l'été, vous avez, au pire vous avez été en vacances, d'accord Donc on a fait un bon washing sur ce qu'il y avait dans votre tête. Euh, ça, ça vous fait pas de mal. Euh, il faut que vous appreniez à, se poser les à vous poser les bonnes questions. Euh, alors en particulier, ça je l'ai vu dans l'examen, il y a parfois des réponses, on se demande à quelle question vous répondez. La seule assurance c'est que ce n'est pas celle de l'examen. Alors c'est malheureux parce qu'en général moi j'écris hors sujet et C'est zéro. D'accord Et ça, dans la vie professionnelle, c'est grave. Donc, euh, lisez le sujet attentivement. Donc, il y a parfois peut-être un problème d'attention, je ne sais pas, ou... mais posez-vous la question. Euh, et puis, effectivement, euh, parfois, euh, il y a un problème, euh, vous manquez potentiellement de réflexe. Il y a parfois eu des réponses très, très surprenantes. OK Là où on attend du joint, vous mettez du synchronize, euh, ça ne peut pas marcher. D'accord Et vice-versa. On va voir ça euh, euh, tout à l'heure. Et puis, dernier point, il faut que vous acquériez les bons réflexes. cest quand vous... Alors, c'était un sujet où, comme c'était un sujet de gamme, il y avait peu de programmation, il y avait surtout de l'interprétation et de la compréhension. Euh, mais il y aura de la programmation au niveau de, de, de, de l'examen, bien sûr. Euh, mais, euh, ou plus de programmation, il faut que vous ayez en tête votre propre checklist. Qu Qu'est-ce qu qui est important C'est quoi les points critiques sur les systèmes de C'est Où sont les synchros Y a-t-il trop de synchros euh, Où sont les interblocages Etc. Etc. Et puis, euh, bien sûr, il euh, y a un minimum. Là, par que, ça, ça se révèle par les questions de cours. Euh, les, euh, on, on, on a eu des, des, des réponses à certaines questions de cours qui étaient parfois la différence entre la thread et, et le processus. Il y en a qui ont fait des trucs nickels. Il y a des définitions qui sont génial, et puis il y en a euh, je veux dire euh, le process, le, le, il y en a qui sont écrit le process appartient à la thread et, et pas l'inverse quoi, alors qu'en fait c'est plutôt le thread qui appartient au process, enfin bon bref bon, peut-être que c'était euh, lié à la surexcitation de l'examen ou la nuit blanche euh, à regarder des vidéos la veille, bon il y, a, il y a un minimum quand même, il y a des choses qui ne s'inventent pas là il vaut mieux pas répondre alors autre chose alors c'est pas cette année, hein, mais je les garde parce que c'est des belles collecteurs il y a des fois, on a des copies comme ça. Vous imaginez qu'on adore les corriger. Quand on a une copie comme ça, euh, il est clair que on, la pêche au point, euh, on n'y va pas. quoi. C'est un petit peu comme si vous allez chercher quelque chose dans une eau boueuse. Euh, et puis, on a d'autres copies qui ressemblent à ça. Ah, c'est marrant, là. Mais je veux dire, c'est... S'il y a une... Une connerie partielle, je veux dire, on, on, on ira plus facilement chercher que dans les ratures où il faut y aller... Euh... Euh, trois fois alors ce que je vous propose maintenant c'est vous mettez le chrono en route on va regarder les questions les unes après les autres et on va voir si en une heure et demie ou moins on arrive à avoir les 20 points de l'examen question 1 donc quelle est la différence entre en termes de gestion mémoire j'étais précis entre un processus et une thread est-ce que l'un de vous est prêt à me proposer une réponse Allez-y. Alors, les threads peuvent partager de la mémoire, alors que les processus ne peuvent pas partager de la mémoire. C'est évidemment la bonne réponse. Alors, c'est un peu plus fin que ça, parce que vous ne partagez pas toute la mémoire. Si je regarde le corrigé, en fait, vous ne partagez pas les piles. Parce que chaque thread a sa propre pile d'exécution. Mais vous partagez une partie importante de la mémoire qui est le tas. Le tas, c'est la mémoire sur laquelle vous faites tout ce qui est allocation dynamique. Et quand vous créez finalement une nouvelle, enfin un nouvel objet, d'accord, vous créez une nouvelle référence, mais cette référence, elle pointe sur une zone de mémoire, et cette zone de mémoire, elle est où Elle est dans le tas. OK? Alors, pour être franc, mais au niveau où on le voit. Il n'y a pas de segment de mémoire partagé entre process, mais il existe des mécanismes qui permettent de partager des segments de mémoire entre processus, ça s'appelle les IPC, vous verrez ça pour ceux qui sont intéressés potentiellement en master, et ça sert pour faire de la communication via de la mémoire partagée. Mais c'est un mécanisme qui vient en plus, d'accord, tandis que dans euh, les process, de par nature, l'objectif d'un processus, c'est que l'exécution soit confinée, en termes de mémoire, et un processus n'a pas le droit d'aller écrire n'importe où dans la mémoire. Alors quand on a ces mécanismes de mémoire partagée, alors que dans les threads, on a accès au même tas, puisque les threads sont en fait quelque part, entre guillemets, incluses dans des processus, et eh bien en fait, dans les IPC, il y a un processus qui va créer un segment de mémoire et qui va le partager avec un autre processus. Donc ce pas non plus totalement... Euh, cacophonique. C'est simplement deux processus qui ont décidé qu'ils avaient un segment de mémoire en commun, qu'ils pouvaient partager. Alors, il peut y en avoir plus d'ailleurs. Hein. Euh, évidemment, là on retrouve les mêmes problèmes qu'on a dans les threads. Mais en gros, c'est un cas un peu particulier d'un mécanisme de communication dédié. Par défaut, c'était ça la bonne réponse, les processus ne partagent pas de mémoire, ils ont des segments de mémoire distincts, tandis que les threads partagent au moins le segment de temps. Euh, on vous pénalisez pas si vous oubliez de mentionner que c'était le, le, le tas qui était partagé par rapport à d'autres euh, éléments. Deuxième question, brièvement, ce qu'est une famine en programmation concurrente Alors, c'est plus compliqué que ça. Vous vous approchez, mais ça pour moi c'est pas... Ce votre camarade a dit, a dit, elle a dit, c'est un processus qui est en attente d'une ressource qu'elle ne reçoit jamais. Alors, il y, y, y a du vrai là-dedans. D'accord? Et d'ailleurs, probablement, enfin, on a une grosse discussion philosophique sur l'équipe pédagogique, je vais probablement changer la vidéo pour être un petit peu plus fin dans ma présentation. Euh, mais l'idée, c'est que c'est une coalition de processus qui empêche, enfin, de, de processus de thread, excusez-moi, qui empêche un processus ou une thread d'accéder, enfin, de progresser dans son exécution. Et en général, ça se traduit de deux manières, ça peut se traduire par un deadlock ou par un livelock. C'est là que j'étais pas clair dans ma vidéo, c'est que je parlais essentiellement de livelock. Alors c'est quoi la différence un deadlock, une for... un deadlock peut aboutir à une famine, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde est en attente de tout le monde, d'accord Mais ce que je disais là où je le présentais dans, dans, dans, dans ma vidéo, je le présentais plutôt sous le terme de livelock, c'est que vous avez ici un certain nombre de processus, vous vous souvenez l'exemple que je donnais j'ai un deadlock, un moyen de supprimer un deadlock, c'est de tuer une des tâches qui sont dans le cycle, d'accord Et si je tue n'importe quelle tâche sans faire attention, cette tâche peut, elle, se retrouver impliquée dans un autre deadlock, et puis, euh, par exemple, elle est retuée, euh, et du coup, euh, l'exécution ne progresse jamais. Alors, euh, on les a euh, sur des partages de ressources avec des synchronisations qui sont mal gérées, mais on peut avoir ça également avec, alors dans d'autres types de systèmes avec des time-out. C'est-à-dire, vous voyez, j'envoie un message, en réseau on a souvent ça. Là, on l'a pas parce qu'en concurrente, on est hein, sur une seule machine. Mais quand vous êtes sur multi-machines, on ne parle plus de concurrence, on parle de répartition, de distribuer, d'accord, de distribution, enfin… le c'est un, un horrible néologisme anglais parce que distributed systems en anglais, ça se traduit par système distribué, alors qu'en fait on ne distribue rien du tout mais on répartit en français. D'accord? Euh, et ben là, vous pouvez avoir des phénomènes où euh, vous envoyez un message, comme il y a des collisions potentielles sur le réseau ou des pertes, le message n'arrive pas, vous pouvez avoir tout simplement un time out, et si vous n'avez pas eu confirmation que le message a bien été reçu, et bien là, vous le renvoyez. D'accord Et vous pouvez avoir, si vous gérez mal ces timers, vous pouvez également avoir des phénomènes de famine locaux comme ça. D'accord Bon, bref, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est ce qui est important, c'est cette notion de coalition, euh, volontaire ou involontaire, hein, qui empêche un acteur de progresser dans son exécution. Donc c'était essentiellement ça qu'on attendait euh, dans euh, ce euh, cette question. Bon là, c'était mignon, là. Euh, étant, deux threads sont en attente d'une ressource prise par Là, c'était la définition que j'avais donnée du deadlock. Donc là aussi, il y avait un petit peu. Euh, le deadlock est une forme euh, de famine, mais euh, encore une fois, la famine, c'est un phénomène qui est plus large. Et tel que j'avais présenté en cours, c'était euh, clairement la définition du deadlock. Alors, exercice 1, question 3. Donc, on posait la question la classe truc est-elle réentrante Et quelle définition donnez-vous on va commencer, c'est quoi la réentrance pour vous? Excusez-moi, plus fort. Oh là là, je vais monter, bougez pas parce que je ne vous entends pas. Alors on peut alors, lock, il n'y a pas de lock dans cette classe là. là. Vous, votre votre position, On peut utiliser lock plusieurs fois, mais là il n'y a pas de lock là. Alors, y a pas, mais il n'y a pas de verrou dans cette classe. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la programmation-là, il n'y a pas de verrou. Donc ce n'est pas un problème lié à la l'acquisition du verrou. La réentrance, c'est le fait que de me poser la question « Est-ce que je peux avoir dans Truc »« Est-ce que je peux avoir plusieurs contours ordinaux en même temps sans que ça pose problème ?» En gros, plusieurs fils d'exécution, plusieurs threads qui le manipulent en même temps. Alors, et du coup, la réponse, la classe Truc est-elle réentrante Oui ou non Et pourquoi elle est réentrante. Ah bon, pourquoi? Alors, imaginez que j'ai une instance de truc, d'accord, et j'ai deux threads qui sont en train de changer la variable. J'ai jamais de problème. Ah ben alors, elle n'est pas réentrante. Vous me dites qu'elle est réentrante. D'accord Donc, d'accord, puisque la réentrance, c'est le fait que je puisse avoir plusieurs threads qui s'exécutent, qui exécutent du code de cette classe sans qu'il y ait de problème, là, elle n'est clairement pas réentrante. Alors en fait, elle est pas réentrante, parce que vous voyez que ici, j'ai une modification là. D'accord. Et cette modification, c'est clairement pas une instruction atomique. Puisque je lis la variable, je fais l'addition, et je recopie la valeur. ainsi nu. Alors ça signifie que si je suis commuté au mauvais endroit, I am dead. Probablement, euh, j'ai des modifications qui vont disparaître. Hein. Il y a des exemples dans le cours qui expliquent bien comment ce mécanisme-là peut fonctionner. Donc effectivement, elle n'est pas réentrante. Car si deux threads de manipulent le même objet, elles vont interférer. Je ne sais pas pourquoi il me fait un truc bizarre avec le bas de l'écran, mais rassurez-vous, sur la vidéo, ce sera entièrement visible. Euh, et en fait, les méthodes de l'objet ne sont pas protégées. Alors du coup... Euh on arrive à la question suivante, qui est modifier la classe afin de garantir une exécution correcte, quel que soit le contexte, et justifier votre modification. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie Alors, on me dit « Asynchronize », c'est tout Vous avez dit autre chose Alors, derrière, en lock, mais pourquoi pas Bon, c'est un peu le marteau pour euh, hein, mais euh, effectivement. Il y a une troisième possibilité. Pardon alors, utiliser le verrou associé, effectivement, à un objet. Bon, on va voir les trois. Hein. Alors, on commence par la première. Alors, la première, c'est avec le réentrant lock. Alors, par contre, ça a obligé. Il y a des gros malins, ils ont oublié ça. Bah oui, je veux bien utiliser des réentrantes lock, mais il enfin, faut quand même que je récupère les... la référence sur les bons, les bons utilitaires. Hein. Sinon, ça marche pas. Alors, effectivement, je sous-utilise le réentrant lock, puisque ce qui m'intéresse, c'est de l'exclusion mutuelle, et c'est le lock-unlock. Donc vous voyez ici, je verrouille tout. Bon, on va discuter. Là, j'ai été un très bestial, je verrouille le le, le, le changeval et le get D'accord Ça, c'est la deuxième variante, à coup de synchronized. Ça marche très bien aussi, qu'encore une fois, j'ai besoin de cliquer sur mutuel. Et là, j'ai la troisième variante, Bon, donc troisième manière de faire, c'est utiliser un objet local sur lequel je me synchronise et effectivement je vais utiliser, je sous utilise aussi, hein, parce que je n'utilise pas les fils associés à l'objet, enfin la file associée à l'objet, j'ai pas de wet et de noti euh, de si si c'est et notify. Euh, donc il euh, n'y a pas de problème. Alors la première question c'est est ce que j'ai besoin de protéger GetVal? Alors, à votre avis Alors, on me dit non, mais pourquoi Moi, je veux bien pour... Non, mais pourquoi Alors, vous vous dites oui, parce que la variable peut être changée si on ne synchronise pas entre-temps. Et vous vous dites non, mais vous n'avez pas de raison. Alors... C'est ça la bonne réponse. D'accord La réponse est effectivement non, parce que Java garantit l'atomicité sur certains types, et en particulier sur le type référence et sur le type int. C'est-à-dire quand vous faites une lecture seulement ou une affectation seulement, en fait, c'est pour ça que ici, je fais une variable égale une variable plus v. Si j'avais fait une variable égale v, Là, j'étais atomique, puisque V est de type int. D'accord Sauf si j'avais effectivement euh, deux valeurs que j'affectais dans deux variables différentes. Donc effectivement, alors là c'est un cas qui est fin, c'est propre à Java, c'est propre au bytecode qui est l'assembleur sous-jacent à Java. D'accord? Mais vous voyez, ça c'était alors les étudiants qui m'ont dit euh, c'est pas la peine parce que, etc. Là, euh, jackpot, il y avait les points. Ok Bon, euh, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, je n'ai pas besoin de protéger Getval, et c'est d'ailleurs la même raison qui fait que j'ai pas besoin, ça c'est la question suivante, de protéger le constructeur. Puisque le constructeur, comme il n'y a qu'un seul attribut, et je ne fais qu'une seule affectation, ça marche. Bien sûr, si j'ai deux attributs et deux affectations, ça marche plus. Là, j'ai besoin de protéger potentiellement. D'accord voilà. Bon, alors, on n'a pas été jusqu'à ces chinoiseries-là, hein, on a toléré euh, les protections. L'idée, c'était que euh, on, on testait dans ces questions de cours vos réflexes. D'accord de Savoir si vous, pourrez, vous alliez plutôt vers les synchronizes, vers euh, la synchronisation sur un objet, ou vers euh, les réentrantes en Et puis, surtout, si vous utilisiez les mécanismes de manière ad hoc et, propre, et appropriée. Alors, qu'est-ce que j'ai là Ah, j'en ai une très mignonne Il y a un étudiant qui s'est dit « Oh là là euh, une variable égale une variable plus v, ça veut dire que je lis et je réécris après avoir additionné. Mais j'ai une instruction qui a l'air d'être euh, atomique, le plus égal. Donc il m'a remplacé ça par un plus égal. Alors ça marche pas du tout, parce que c'est pas parce que j'écris plus égal que ça a l'air de faire une seule instruction que la dite instruction est atomique. Non, c'est simplement une simplicité d'écriture, d'accord. Mais je suis désolé, il faut lire. Il faut additionner et il faut réécrire. Si je dis ça au niveau assembleur, même au niveau bytecode, je charge dans un registre, je modifie en faisant l'addition dans ce registre-là et je réécris. Je ne peux pas être atomique. D'accord Puisque j'ai plusieurs instructions de bytecode. Voilà. Alors, attention à cette remarque sur l'atomicité. Elle est valable en Java. Elle n'est pas forcément valable dans tous les assembleurs. Parce que dans un assembleur de machines, dit Pentium, etc., euh, vous avez des pipelines, donc un découpage des instructions, même les plus simples, en sous-instructions, euh, qui sont exécutées avec du paralysme intrinsèque à l'intérieur. Et là, je, je, je ne saurais, il faudrait les vérifier, mais je pense que si vous faites pas attention avec des mots-clés volatiles et autres, il faut, il faut vraiment aller regarder l'aspect de votre processeur. Mais en tout cas, c'est un excellent réflexe que de se poser la question de l'atomicité. Parce que le problème... Sur lequel on jouait ici, c'est le problème de l'atomicité de l'instruction. Et ici, ce que cet étudiant, ou cette étudiante, je ne sais pas qui c'est, euh, qui a répondu ici, eh bien, il a pensé qu'en réécrivant comme ça, ça devenait atomique, mais non, pas du tout. C'est simplement un sucre syntaxique. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu là? Il faut s'assurer que l'exécution est correcte, quel que soit le contexte. Il faut faire un join. Alors, je ne sais pas pourquoi le join est arrivé ici. Là, à mon avis, il y avait un exo avec un join, donc il a dû se dire « Ah ben, on va voir si on peut mettre un join ». D'accord Bon, effectivement, bah, du coup, ça, le join ici, ça ne sert strictement à rien, ça ne marche pas. C'est une synchro qu'il faut faire. Alors, pour la question 5, on vous montrait un petit programme. Alors là, on a un joli jeu. Ça ressemble un petit peu au Crypt des Rathostens. Vous avez une récursion, mais au lieu de faire des appels et d'empiler les contextes sur la pile, vous empilez les contextes sur des piles différentes qui sont à chaque fois euh, les, euh, les piles euh, propres aux threads. Donc ici j'ai euh, une classe que j'appelle Utilisateur. Ah non, excusez-moi, pouf pouf, je reprends. Je me suis planté, je, je vais trop vite au deuxième exercice. Non, euh, là vous avez, euh, donc, sur cet exercice là, un petit programme avec un utilisateur. C'est un lecture-écrivain. Donc, il prend une ressource, il la libère, et puis il fait des trucs entre les deux, et puis euh, on force des commutations. Je m'intéresse à la ressource qui est manipulée par ce fameux utilisateur. Donc, j'ai la méthode « prendre ». La méthode « prendre ». Et eh bien ici, euh, je fais un if occupé, je fais un wait, et puis je positionne occupé égale true, si occupé est égal à false. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le premier qui passe va occuper, va prendre la section critique, et puis lorsque je libère, bah je fais occupé égale false, je préviens tout le monde, youpla boum, c'est parti. Et puis j'ai mon programme principal qui permet de tester ça, là j'envoie vois trois threads. On lance l'exécution. Euh, alors, non, on vous demande... Pouf, pouf. Alors, il y avait une exécution. Bon, je ne l'ai pas recopiée ici, mais on vous demande si l'exécution respecte-t-elle l'accès exclusif à la ressource comme souhaité par le programmeur de cette classe. Donc, la réponse est non. Mais pourquoi Parce que... Alors, effectivement, lorsque je suis ici, j'ai un IF. Donc imaginez que le premier, il prenne la ressource, fa commute, les deux autres prennent la ressource. J'en ai trois. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ici Je suis un notify hall. Lorsque le premier relâche, il prévient les deux autres. Les deux autres, ils sont dans le wait, et donc ils continuent leur exécution. Et ce qu'on vous a dit, c'est qu'effectivement, il faut mettre des while. D'accord Donc ça, c'est effectivement une bonne réponse. Vous allez voir qu'effectivement, il y en avait une autre. Je vais vous la montrer un peu plus loin. Donc c'est ça le problème, hein, effectivement. Donc il faut mettre ça dans un while. Il y a le notify all qui réveille trop le monde. Mais Et du coup, on propose de remplacer euh, le if par un while. Et effectivement, voilà la première réponse. J'ai juste modifié la classe ressources, et vous voyez ici que c'est bien while occupé. Et ça veut dire que lorsque je me réveille, je reteste occupé, et comme je suis dans un synchronized, vous avez toujours cette garantie qu'il n'y en a qu'un seul qui est actif. Donc du coup, je n'ai pas de conflit sur euh, l'exécution, tandis que dans le cas précédent, je continue. Alors en fait, ce n'est pas la seule réponse qu'on pouvait avoir. Alors, ça, c'est la manière de faire qui est en accord avec les règles d'usage de Java. Mais il y avait une autre correction qui marchait aussi, qui était de mettre notify tout court, parce que le notify, il en réveille un. Comme il en réveille un, bah celui qui est réveillé, il sort du wait, mais il est tout seul, et donc il n'y a pas de problème. Donc ça, il y a des étudiants qui ont effectivement aussi trouvé cette façon de faire qui est aussi correcte. Elle est moins dans la ligne du parti, au sens Java du terme. En Java, on vous dit, enfin c'est ce qui est écrit, moi je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai lu ça dans, la, dans, dans, dans, dans les, les règles d'usage, on recommande de faire le while, mais ce système-là, d'un point de vue théorique, il fonctionne aussi. Et dans beaucoup... Alors là aussi, il faut faire la part. Hein. Euh, euh, donc Dans ce cours, on a choisi d'utiliser Java pour illustrer les problèmes de programmation concurrente. Donc on est obligé d'adopter la manière à la Java. Mais quand vous êtes euh, dans des systèmes euh, autres, eh bien euh, c'est une méthode qui est tout à fait licite. Autant en Java, elle va être construite comme pas belle, autant si vous faites de la programmation au niveau POSIX ou autre, avec d'autres types de mécanismes, eh bien c'est comme ça en général qu'on fait. C'est-à-dire que vous ne les réveillez pas tous, vous réveillez... Un, en général, on s'arrange pour que ce soit le plus anciennement endormi. Il y a des vrais fils. On a discuté de ça dans, dans, dans, dans certaines vidéos hein, sur les, les variantes d'implémentation de Java. Euh, et euh, du coup, effectivement, c'est plutôt cette manière de faire. Donc, en fait, il fallait pas l'exclure. Et les étudiants qui ont répondu ça ont bien évidemment eu l'ensemble des points, d'accord Parce que c'est pas parce que Java dit que c'est pas beau qu'il faut l'interdire dans d'autres contextes. C'est aussi une bonne manière de faire. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là Alors, ici, l'exécution ne respecte pas l'accès exclusif, car dans l'exécution, les auteurs 2 et 3 possèdent la ressource en même temps. Le problème dans la ligne 37, il faut remplacer NotifyAll par Notify... Ben voilà, c'est ça, hein. et non NotifyAll, réveille toutes les... ça Donc lui, ça c'est une bonne réponse. Est-ce que j'ai un... Ah, j'ai pas de collector. Voilà, mais c'est une autre variante. Cet étudiant-là, ou cette étudiante-là, je sais pas, quoique les étudiantes en ont une plus jolie écriture, euh, a euh, eu tous les points pour cette réponse. On voit clairement qu'il a compris le problème. L'exercice 2. Donc c'est là qu'on avait le truc qui ressemblait au crypte d'Eratosthène. D'accord? Avec donc, deux parties. Donc j'ai un peu décalé pour que ça, ça rentre dans un transparent. Donc j'ai ici un appel récursif. Et puis ici, j'ai le programme principal qui fait aussi un appel récursif. Vous aurez noté que euh, ici, ça ne marche pas tout à fait pareil entre là. Et entre là. Et c'était d'ailleurs l'objet de la première question. La première question qui est la différence entre le comportement décrit dans les lignes 10-12 que j'ai répétées à gauche et 29-30 que j'ai répété à droite. Voilà. Il y en a un Alors, encore une fois, on est dans la catégorie gamme. Hein. Donc il y en a un qui effectivement lance un nouveau fil d'exécution, c'est qu'il crée une instance de classe, il l'embarque dans une thread et il lance cette thread. L'autre, il crée une instance de classe, je l'ai appelée t pour vous perturber, hein, c'est évident, mais il lance directement t.run, ce qui est parfaitement possible. Hein puisque c'est dans l'interface, dans et, et, et, et, et la classe la classe, classe euh, respecte cette interface. Mais ça veut dire que ici, l'exécution de cette nouvelle occurrence d'objet est prise en charge par une autre thread, et là, elle est prise en charge par la thread courante. Et c'est ça que parfois, certains d'entre vous ont eu du mal à m'expliquer. Ça les avait beaucoup perturbés, ce truc-là. d'accord donc Dans un cas, on lance une nouvelle thread, dans l'autre cas, on utilise le nom de la thread c'est la thread principale, parce que la thread courante, c'était la thread principale, Puis c'est dans la partie euh, test euh, qu'on avait euh, cet appel-là. D'accord Voilà, donc ça c'était euh, juste pour vous mettre en bouche, hein, une petite question euh, amuse-gueule en début d'exercice. De, de, Après, on vous demandait de construire le chronogramme qui correspondait à cette exécution. Alors, je ne vais pas vous demander de me construire un, un chronogramme au tableau, euh, mais c'est quand même assez facile. D'accord Puisque vous avez ici... Alors, il y avait quand même deux pièges. Il y en a qui m'ont quand même amoureusement construit un appel avec création d'une thread. Il y en a qui ont voulu représenter les appels de, de, de méthode. Et les Alors, parfois, c'était un peu confus. Parfois, ils se sont les pinceaux, et tant pis pour eux. Parfois, ils ne pas les pinceaux, ils avaient les points. Mais il y avait quand même un piège, c'est qu'il y a un appel ici qui est muet. Si j'exécute le code, euh, l'appel à zéro est muet par rapport à, à la façon dont je l'ai programmé. Et donc, vous avez bien trois threads qui sont créés. Euh, la thread qui fait l'affichage d'une des valeurs, la thread qui fait l'affichage de la troisième valeur, la première étant assurée par euh, le programme principal, et une thread qui n'affiche rien, puisque c'est la partie terminale de la récursion. Voilà. Donc, un exercice euh, euh, très classique euh, euh, à la manière du de, de CRIGRA Gratos. Alors j'ai eu ça comme euh, euh, y a, vous, voyez, vous, vous sentez bien qu'il y a une grosse différence. D'accord. Vous voyez bien que là euh, il n'y a pas eu beaucoup de points hein, celui-là ou celle-là. D'accord? Alors, euh, désormais, euh, on regarde les lignes. Euh, donc on dit que les lignes 10-12 sont remplacées par le code euh, ci-après. Donc qui est le code en fait qui était pour le point principal. On prend l'exécution suivante et on demande le chronogramme. Il est comment ce chronogramme, à votre avis? Pardon? C'est la même chose que ce qu'on avait là? Ben non. J'ai trois appels récursifs pilotés par la même thread. Donc, alors, encore une fois, là ici, je ne représente pas les appels de méthode. Les insensations d'objets, je ne présente que les instances d'objets quand ils sont embarqués dans une thread. Là, tout le monde est au même endroit. D'accord Celui-là, euh, ça, ça a été surnoté. Rassurez-vous, les points vont être dispatchés ailleurs. Hein, mais bon, je veux dire, euh, c'est évident que ça ne pouvait pas être la même chose. Bon, j'ai quand même eu parfois des, des, des, des, des, des, des chronogrammes plus compliqués pour celui-là que pour l'autre. Un peu bizarre. Oui, excusez-moi alors, je reprends mon explication. Donc la question est, parce que euh, je la répète pour... Euh, la question est, pourquoi je crée trois threads et pas deux Parce que ici, le main donc, crée euh, la classe avec le paramètre 3, mais ne la crée pas dans une thread. D'accord Donc il l'exécute. À ce moment-là, l'exécution de ce code-là, lui, crée une thread avec le paramètre 2. D'accord à ce moment-là, il y a création d'une thread avec le paramètre 1 et la deuxième thread avec le paramètre 1 qui embarque l'objet, pardon, la deuxième thread qui embarque l'objet avec le paramètre 1, crée une troisième thread avec l'objet qui a le paramètre 0. Et c'est là que j'ai le, le cas terminal que j'évoquais tout à l'heure. Donc celle-là, elle n'affiche rien, elle se termine. D'accord À ce moment-là, les exécutions reprennent en cascade. C'est pour ça que j'ai bien trois threads qui sont créés. D'accord Mais la dernière de ces threads, elle ne fait aucun affichage. Est-ce que c'est clair Pas d'autres remarques là-dessus euh, C'était un petit pied, un gros pied jaloux là. Il y a plein, plein qui sont tombés dedans. Hein. Question 4. Peut-on garantir que l'affichage généré par l'exécution du premier programme est immuable Oui, non, pourquoi Alors, est-ce que vous osez vous lancer Quelqu'un se lance, allez-y. Alors non, parce qu'on ne peut pas prévoir l'ordre des commutations. Là, je vous ai donné une exécution qui se passait bien, mais on peut parfaitement imaginer que euh, les commutations et les reprises... Alors évidemment, sur un exemple avec trois euh, threads, mais quand j'envoie mon programme avec 45, je peux vous assurer, euh, ça s'affiche pas dans le bon ordre. D'accord Voilà. Donc effectivement, la réponse ici, correcte. Oh oui, vous voyez, vous n'êtes pas si mauvais que ça, hein vous en sortez bien. D'accord Pour l'instant, là, on a plein de points. Hein on engrange, on engrange. Ok, Donc, effectivement, on ne peut pas car il se peut que les threads se doublent et que ça va perturber totalement l'affichage. Deuxième question sur la deuxième variante du programme. Est-ce qu'on peut dire la même chose Alors, Non, parce qu'il n'y a qu'un seul fil d'exécution. Donc là, je peux, faire, je peux commuter tant que je veux, mais ça va commuter. Hein. Mais comme il n'y a qu'un seul fil d'exécution, il n'est pas en concurrence avec d'autres fils d'exécution, en tout cas pas au sein du même processus. Et donc effectivement, il n'y a aucun problème. D'accord Jusque là, ça c'est que du cadeau bonus, là, on engrange là. Alors ensuite, la question 6. La question 6 est un petit peu plus compliqué. Puisqu'on on souhaite désormais modifier le premier programme afin que l'affichage se fasse toujours dans le bon ordre. Donc les, les lignes s'affichent de une valeur croissante. Pour cela, vous introduirez une synchronisation, c'est vraiment cool, hein, vous expliquez comment faire. Et vous effectuez l'ensemble des modifications nécessaires, CSR, écrivez le source du nouveau programme, etc. etc. Alors, il y en a quand même qui ont été perturbés par le mot synchronisation malgré tout, parce qu'ils m'ont mis du synchronize. Comment je fais là pour m'en sortir Effectivement, Il faut que je fasse un join. Le synchronisation, le synchronize marche pas. Il y a des gens qui ont trouvé une solution à base de synchronize, à qui on a accordé des points partiels, et ils n'ont pas vu que l'affichage se faisait pas dans l'ordre croissant. On n'aurait pas précisé l'ordre de l'affichage, elle était bonne cette solution-là, mais là, elle n'était pas bonne. Alors, comment je programme le truc Alors, j'ai juste changé euh, la partie euh, classe, d'accord Puisque, encore une fois, comme le programme principal, la classe main, enfin la, la thread principale, elle ne crée pas elle-même de thread, j'ai pas de problème de besoin d'attente. Donc ici, j'ai bien euh, mon test classique, la seule chose que je dois ajouter, c'est le T point join. Donc, je fais un join sur le T que je viens de lancer, pour bien garantir qu'on va être en mode poupée russe, comme on est dans le, dans le, la synchro, dans le, la synchro, dans le chronogramme que je vous ai fait exécuter. Alors, il y a quand même un petit piège là-dessus, et ceux qui n'avaient pas compris, ils perdaient des points, c'est que quand vous faites des opérations type join, il faut récupérer les interruptions, parce que interrupted. Donc, il fallait le, le, le protéger dans un try catch. D'accord, Donc il y avait deux niveaux, il y avait ceux qui avaient pensé au join et au try-catch, ceux qui avaient pensé qu'au join, il y en a qui ont pensé qu'au try-catch, n'y avait rien dedans, donc euh, vous allez voir, il y a quelques collecteurs qui sont apparus. D'accord Donc ça, c'est la, la seule solution. Il y avait une solution mignonne, qui est ça. Ça, ça marche presque. Ça marche presque, pourquoi Parce que je fais bien le start, mais comme je n'ai pas de join derrière, J'exécute le erisbyid plus id en premier. Et donc du coup, la fiche, je fais pas en croissant, mais le décroissant. Damn and malédiction. Cahier des charges violées. Enfin, au moins, ils ont pensé à un truc. Mais voyez que c'était pas une bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ah, mignon aussi Juste synchroniser le println. Bon, ça, ça ne servait à rien. Hein. D'accord. Je synchronise tout seul sur un butext. Alors, le butext, il a été créé en plus en statique. Bon, pourquoi pas, mais je veux dire, là, encore une fois, c'est les threads d'entre elles que je veux synchroniser. Je veux dire, c'est pas simplement le, le println. C'est-à-dire que comme euh, j'ai synchronisé localement, euh, qu'est-ce qui m'empêche de commuter juste ici J'ai pas résolu le problème. D'accord Donc ça, c'est mignon. Un biari. Ah Une très jolie aussi L'étudiant qui fait un join juste sur le class test c'est celle qu'on voit pas de, de thread. Je veux dire, alors, évidemment, il a quand même changé un petit peu le truc. Il est passé par un, un objet embarqué, donc il m'a totalement changé mon cahier des charges, d'accord euh, Mais euh, dans cette nouvelle manière, bah du coup, il s'acronise simplement sur la première thread. Mais comme les autres, elles font des appels et elles ne sont pas synchronisées. Mais bah, effectivement, je vais avoir un ordre très partiel, simplement sur. Euh, euh... Alors, je ne sais pas ce qu'affiche le programme principal là aussi. Enfin bref, c'est la pagaille. Donc là aussi, euh, ça, ça valait. Enfin, euh, il y euh, J'ai pris la photo avant de raturer, mais il y a un gros euh, rature avec un nom, d'accord. Mais là, clairement, il y, y a quelque chose. L'étudiant qui a pondu ça, il n'a pas compris que c'était. C'était pas au bon endroit qu'il fallait faire ce changement. Il a vu le joint, mais il n'a pas vu au bon. C'est dommage parce qu'il est tout bon à part ça. Hein mais il l'a juste pas mis au bon endroit. <rire> voilà. Alors, on souhaite désormais centraliser les affichages dans une classe MyPrint. Ainsi, la méthode run de la classe, dans la méthode, c'est un objet de type qu'on fait appel. Et MyPrint a deux méthodes. Donc, un constructeur et puis une fonction. Alors là aussi, vous vous souvenez de la remarque que je vous ai dit C'est répondez aux questions qui vous sont posées. Répondez aux questions qui sont posées suggère que vous lisiez tout le texte qui explique ce que fait MyNewMessage. Euh, qui rajoute à la chaîne de caractères passée en paramètre à la fin de la table de chaîne de, de caractères Lorsque tous les threads ont affiché leur message dans la table, l'affichage est alors effectué dans l'ordre d'insertion. Et on vous donnait le constructeur. C'est marrant parce qu'on donnait le constructeur... Euh, euh, non, excusez-moi, on change le constructeur de, de classe, d'accord, euh, qui du coup euh, prend en paramètre également un MyPrint pour gérer la sortie. La question 7, c'est écrivez le source mis à jour de la méthode run dans classe, je vais pas vous faire l'insulte de le détailler, hein, il fallait simplement changer ici l'appel. Alors évidemment j'ai pris la version propre, d'accord, mais c'était cet appel-là qui était important. Euh, ça c'est euh, du cadeau bonus hein, pour ceux qui étaient arrivés à cette partie-là du problème. Parce que j'ose imaginer qu'en L3, euh, ce n'est pas le genre de truc qui vous arrête, ou alors c'est faut que vous poser des questions. La question 8, c'est faut-il changer la signature de la méthode New Message dans la classe MyPrint Alors. Oui, non, pourquoi? Bah alors? Alors, il y en a un qui dit oui, mais pourquoi? Alors effectivement, on accède à une ressource critique, quel est le tableau? Je veux bien, j'accepte cette réponse. Alors, si vous voulez, cette réponse, c'est le réflexe. Je construis une classe que je vais utiliser dans des contextes que je ne connais pas. Bim, je protège. Et j'accepte tout à fait cette réponse, c'est une bonne réponse. Mais mais, mais, mais, mais, mais. Oui. Votre camarade commence à voir quelque chose. Il y avait une, autre... alors c'est vicieux parce que les deux bonnes, ra... les deux réponses étaient bonnes. Évidemment, les deux bonnes réponses étaient bonnes. Vous pouvez dire oui avec la bonne explication et non avec la bonne explication. La bonne explication pour non est la suivante. C'est, on ne peut pas faire. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que, il y a le join dans le run de l'autre classe qui assure une certaine forme de synchronisation. Et en particulier, la synchronisation de CRS, c'est le fameux ordre immuable. OK Comme j'ai un join. Euh, eh bien en fait, je vais avoir un euh, euh, euh, j'ai jamais euh, de concurrence puisque je l'ai déjà fait. Et la deuxième raison, c'est j'ai pas je pas obligé de le mettre en synchronize puisque rien ne m'empêche d'avoir un synchronize à l'intérieur de le cacher sans changer la signature de la méthode. D'accord On a eu les trois types de réponses. Les trois types de réponses sont bonnes. Alors bien évidemment, le oui tout court ou le non tout court c'était Bon, il se pioche. D'accord Mais effectivement, alors là aussi, quand je vous dis des gammes, on, on réfléchit par rapport à ce problème-là. C'est un petit peu comme quand je vous dis, euh, euh, euh, il faut faire attention à la façon de programmer les constructeurs et que les étudiants disent oui, mais là, vous l'utilisez de façon séquentielle. Ils ont parfaitement raison, dans ce cas particulier. Alors, dans mes exemples de cours qui font 10, 15 ou 50 lignes, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez un programme concurrent compliqué, avec des dizaines de milliers de lignes de code, on fait un peu gaffe, on est un peu plus défensif en termes de programmation et éventuellement euh, on verrouille un peu plus. Alors évidemment, pourquoi euh, c'est mieux, mieux de ne pas le faire si on ne le fait pas C'est parce qu'effectivement, euh, poser ces synchronisations et ces verrous, ça a un coût d'exécution. Et effectivement, on peut avoir envie de s'en passer. Un peu plus tard, vous verrez qu'il y a un panne bon algorithmique sur tout ce qui est gestion d'exclusion de mutuelle avec ce qu'on appelle des algorithmes lock free C'est une manière de le faire, de gérer des structures de données partagées avec des propriétés qui sont bonnes malgré tout, mais avec des structures de données qui sont sans verrouillage. Alors, en général, souvent, on détecte qu'il y a eu un conflit et du coup, on, on refait l'opération, mais on estime que ça coûte moins cher parce qu'il est plus rare que de faire des verrouillages. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention à la granularité de vos verrous. Quand vous avez un grand tableau, vous, alors une autre manière de faire, là par exemple, dans, dans, je l'ai programmé de façon totalement bestiale, moi, hein, avec un Synchronize, mais euh, là ici, vous avez une case de tableau, vous pouviez avoir un verrou par case de tableau. Et ça veut dire qu'effectivement, euh, euh, dans l'absolu, quand vous faites la communication par FIFO, ça peut avoir un sens. Euh, là, c'était euh, euh, tout much, hein, clairement. Ce pas approprié pour cet exemple. Alors, question 9, ben, quelle est le source de la classe euh, MyPrint Bon, ben, ce n'est pas hyper compliqué. Alors, évidemment, il fallait lire le cahier des charges D'accord, il y en avait, il y en a plein, mais un paquet qui m'ont oublié cette partie-là, que la dernière insertion provoque un affichage. Que diable, je l'avais dit. D'accord, il y en a même qui m'ont ajouté une méthode print. Mais c'est pas ce que j'avais demandé. D'accord, là aussi, hein, on s'abre. Encore une fois, vous demandez une balançoire, vous avez une brouette, je veux dire, euh, vous lâchez pas là -bas la brouette, vous demandez une balançoire. Ok, donc là, il faut que vous fassiez un petit peu attention. Et c'est aussi cette tendance que vous avez parfois, il faut que vous fassiez attention. Je sais qu'en examen, on est un peu stressé, ça mais Vaut mieux parce que euh, perdre trois minutes de plus à lire correctement le sujet plutôt que de perdre le temps de faire la réponse et de la rédiger et qui vous rapporte zéro point parce que vous êtes à côté de la plaque. Voilà, et effectivement, là je l'ai fait avec le Synchronized, mais il pouvait y avoir une solution avec un Synchronized sur un objet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc d'ailleurs euh, à propos de Synchronized sur un objet. Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. Sur cette solution-là, cette solution-là, elle marche. Mais à une condition. Il y a une relation ici entre le statique et le synchronize. D'accord et Excusez-moi, j'ai été un peu rapide tout à l'heure. Si je ne mets pas le synchronize, chaque objet va avoir sa synchro. Ça ne marche plus du tout. Parce qu'il y en a qui m'ont fait cette solution-là sans le statique. Ah les pauvres Excusez-moi, j'ai été un peu rapide sur cette partie-là. Alors, l'exercice 3 maintenant. Alors, un truc qui est quasiment sûr, je vous le dis, hein, le chronogramme, vous en bouffez tout le temps. Okay je pense que c'est très important de, que vous soyez capable de restituer ce qui se passe euh, au sein d'un programme. Donc ici, c'était un chronogramme un petit peu plus costaud que ceux que vous aviez vus dans l'exercice 2. Donc là, j'ai un programme donc avec une classe truc. La classe truc, qu'est-ce qu'elle fait Elle est initialisée avec une valeur et puis elle a une méthode divise. Et puis je peux récupérer la valeur. Euh, donc classique, hein, vous voyez, euh, petit verrou tranquille. D'accord. Euh, là ici, j'ai euh, un programme. Euh, C'est quoi ça C'est euh, Voilà, un programme qui euh, qui implémente un bug. Je peux embarquer dans une thread. Et qu'est ce qu'il fait Il fait, eh bien, euh, il fait euh, un appel à, à diviser sur euh, MyTruc. Le MyTruc, bien évidemment, sera partagé. Et puis j'ai un programme principal. Et le programme principal, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, en fait, il crée trois threads qui partagent le même euh, truc, qui est initialisé à 0. La question qu'on se pose ici, c'est voilà l'exécution que j'observe, je lance. J'ai trois threads qui m'affichent divisé 0 par moins 2, divisé 1 par moins 1, et divisé euh, 2 par 0. Et puis, j'ai une exception. Et puis, vous observez ici ce petit CTRL-C, dont il était précis que ça ne faisait pas partie de l'exécution, ce n'était pas un affichage. Il correspond à la seule manière que j'ai de pouvoir arrêter le programme. D'un net, que s'est-il passé Alors, est-ce que quelqu'un a une idée Il y a une division par zéro qui a fait sauter une thread, et cette foutue qui thread qui a sauté, elle n'a effectivement pas relâché le verrou parce que, évidemment, j'avais fait à dessin une programmation de cochon. Alors, regardons ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai mon objet. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé ma notation pour dire que c'est un objet qui, sur lequel je vais me synchroniser, mais qui n'a pas son propre compteur ordinal, donc il n'y a pas de fil d'exécution. J'ai une thread qui va créer une première thread, enfin la thread principale va créer trois threads, d'accord Ces trois threads disent, voilà ce que je vais faire. La première le fait, cette couillonne, elle divise par 0. Elle saute. Et donc je saute entre l'appel à la méthode et le relâchement du verrou. Comme je n'ai pas rattrapé les exceptions en gros nas que je suis, ma thread meurt, et non mon programme comme un certain nombre d'étudiants l'ont écrit, parce n'y aurait pas eu besoin de faire CTRL-C. Eh bien, la thread meurt, elle n'a rien lâché. les autres amoureusement, ils font l'appel, et ils sont bloqués sur le verrou, puisqu'il n'y a pas du de do unlock Donc, c'est exactement ça qui se passait, simplement, il y a cette thread-là qui se termine, et celle-là ne se termine pas, et évidemment la thread principale, elle s'est terminée, elle n'a plus rien à faire, elle a lancé les tro trois autres threads, basta. Donc j'ai deux threads qui s'exécutent. Alors c'était forcément ce scénario-là, puisque personne ne fait le deuxième affichage. Ce n'est pas le scénario où il euh, y en a une qui est passée, etc. C'est la, la première qui euh, fait la division, c'est euh, celle qui... Euh, la première qui exécute pardon, la méthode de diviser, c'est celle qui génère... Euh, L'exception, puisque les autres ne font plus d'affichage. Et donc là, j'ai euh, un, un interblocage sur euh, euh, non relâchement euh, de vion. Alors, bah ça, c'est aussi. Hein, alors, euh, celui qui m'a fait euh, cette, euh, ce chronogramme m'avait aussi fait le premier que je vous ai présenté. Donc, manifestement, il doit avoir un schéma type de chronogramme, et puis il le reprend. Hein, mais manifestement, il n'est pas adapté à tous les cas. D'accord. Il euh, y a. Alors, a... j'ai eu des choses comme ça. Alors là, lui, il me dit, il euh, y a toujours une division par zéro erreur. C'est bizarre parce que la division par zéro, c'est simplement une fois. Euh, je n'ai pas réussi à comprendre euh, ce qu'il y avait derrière, mais ce n'est pas bon. Et puis ici, alors euh, voilà, il y en a un qui me dit, c'est là qu'il n'a il a pas tout vu, manifestement. Euh, il me dit, je fais la division d'abord, la division, etc. Mais non, celles-là, elles ne peuvent pas avoir eu lieu. Parce qu'il y aurait eu les affichages qui auraient suivi. puisque encore une fois, quand. Alors lui, il a probablement pensé que quand une exception était levée, elle plantait le programme. Mais pas du tout. d'accord. Chaque thread, chaque fil d'exécution est indépendant et l'exception met fin au fil d'exécution sur lequel elle s'exécute. D'accord Enfin, sur lequel elle est levée. Donc ça aussi, c'est pas bon. Vous avez une question Alors, euh, ça, alors c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une... C je vais revoir les choses, parce que, euh, on, encore une fois, suite à la discussion philosophique, la famine, c'est le fait qu'il y ait des process qui ne puissent pas accéder. La famine peut s'exprimer sous deux formes, un deadlock, ce qui est le cas ici, ou un live ce qui est le cas où j'ai des élections tout le temps, c'est des cas particuliers. Donc en fait, dans ma vidéo, dans les deux vidéos la vidéo sur la, la famine, euh, J'étais n'étais pas assez précis là-dessus et effectivement par rapport à certaines réponses, on a eu des grosses discussions dans l'équipe pédagogique et je serai amené à refaire ma vidéo. Vous voyez qu'un cours, euh, ça se met à jour tout le temps. Euh, donc probablement que je referai la vidéo pour l'année prochaine. Donc là, c'est une forme de deadlock. La, la différence entre le deadlock et le lock, c'est que le deadlock, qu il n'y a plus personne qui s'exécute. Ce qui est la situation que j'ai là. Alors, ce n'est pas un deadlock lié à A demande B, qui demande, demande quelque chose retenu par B, qui demande quelque chose retenu par C, qui demande quelque chose retenu par D, qui demande quelque chose retenu par A. Ce n'est pas un cycle complet. Ça, c'est une forme d'interblocage un peu particulière qui aboutit à une situation de famine pour les deux processus, euh, les deux threads associés à chose 2 et chose 3, dans mon schéma là, euh, simplement parce qu'il y a un verrou qui n'a pas été rendu. Donc, on peut dire que là, j'ai une forme de deadlock. Vous avez une question parce que j'ai commuté avant. J'ai fait le premier affichage, j'ai commuté et je fais appel à la division. Et si j'ai commuté avant de faire l'appel à la division, j'aurais pu commuter en faisant le premier... Alors, la seule chose qui aurait pu se passer, je peux, je, je peux commuter avant de faire l'appel à la division ou après. Mais je ne peux pas commuter après parce que si, après, il n'y a rien qui m'empêche de continuer. Si je suis bloqué en attendant un défaut de relâchement de verrou, c'est que je suis bloqué avant. Donc, je n'ai pas le choix clair donc les deux autres threads la première qui s'est exécutée ici il n'y a pas de choix c'est forcément la thread qui a provoqué l'exception pas d'autres questions allez-y oui on la fera après si vous voulez d'accord on finit le pour être un peu linéaire alors donc ça c'est mes exemples alors exercice 3 question 2 que suggérez-vous pour assurer la terminaison sans tester les valeurs traitées Oui, parce que euh, on s'est dit qu'il y a des petits malins qui vont dire « if machin égale 0, zen, euh, je fais rien ». Non, non, ça marche pas. D'accord Donc sans tester les valeurs traitées, il fallait trouver une solution. Donc la solution, c'est ben, C'est un try. Alors, c'est un try finally ou un try catch ou ce que vous voulez. Donc en fait, effectivement, l'idée, c'est de forcer la thread quand elle crache, sur l'appel de la méthode divisée, c'est de la forcer à exécuter quand même le unlock. On ne peut pas l'empêcher de planter. Elle fait des conneries, elle fait des conneries. Mais l'idée, c'est qu'elle n'empêche pas les autres de, planter, de, de continuer leur exécution. Oui, vous avez une question alors, lorsque, alors, la question, est-ce que lorsqu'une thread crash, c'est considéré comme une terminaison Pour la thread, oui. Après, on peut décider si la terminaison est normale ou pas normale. D'accord Mais euh, l'idée, euh, dans le cas présent, ce qui problème, c'était le fait d'avoir à faire un kill sur le programme, enfin un contrôle c Donc l'intérêt de protéger avec le try-catch, donc il y avait plus manières manière de le faire, euh, l'idée euh, de euh, le protéger, euh, c'est en fait de s'assurer que le crash reste localisé sur le fil d'exécution. C'est un petit peu comme quand vous avez un programme qui plante votre système d'exploitation et qui gèle votre machine. Vous préférez que ce soit le process qui crash pour lancer le programme et que tout le reste continue à fonctionner plutôt qu'il crache intégralement la machine. Mais on, est un petit, on est un petit peu dans cette même ordre d'idée -là. là. Le fait que ma thread se termine en crachant empêche les autres threads de s'exécuter dans certaines situations. Est-ce que c'est clair ça euh, Oui, alors il y avait deux manières de faire. Try, catch rien et le unlock derrière. Ou try, éventuellement un catch, mais surtout un finally avec le unlock dans le finally. Les deux étaient bons. Là, je ne vous mets pas les deux solutions, mais bon c'est ça l'idée. D'accord Donc en gros, il fallait protéger euh, l'appel euh, parce que, alors c'était vicieux parce qu'en fait, effectivement, comme c'est une instruction prédéfinie qui lève euh, l'exception, dans l'absolu, on aurait dû euh, dire que la méthode divisée pouvait envoyer une exception, euh, euh, division par zéro, mais comme euh, c'est une instruction prédéfinie, euh, c'est enfin, voilà, la ruse, on passe par... Euh, les mécanismes Java ne le détectent pas a priori et par conséquent, euh, bah, du coup, on tombe dans le panneau. Alors qu'est-ce que j'ai eu là Ah oui, alors c'est mignon euh, là, j'ai eu un try-cache et il me dit, euh... alors ça c'est aussi un truc, euh... l'étudiant que j'ai corrigé, il me dit, bah on va faire, on va afficher un message. Alors c'est mignon, là vous êtes en L3, on arrête là, avec les messages. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une exception, j'ai un message. C'est bien sympa quand vous êtes en mode debug le message, mais quand vous mettez du code dans un avion, dans une voiture, dans un satellite, le message, on a fait, un... on s'en tamponne. Les exceptions, c'est un moyen de remonter un problème, donc on fait un traitement préventif. C'est ce qu'on vous demandait là. Vous imaginez le message, ça veut dire quoi bon, De toute façon, le message, vous l'avez, parce que l'exécutif, le, le, le, il vous affiche le truc, d'accord mais encore une fois, vous vous mettiez dans la tête que la plupart des programmes que vous pouvez être amené à construire vont s'exécuter dans des environnements où il n'y a pas de console. Encore une fois, en phase de debug, pourquoi pas Mais là, c'est un petit peu naïf. d'autant plus que euh, là, ici, simplement afficher un message ne résolvait pas le problème, sauf s'il le mettait dans le catch et qu'il sortait le unlock. En tout cas, par effet de bord du message, sans s'en rendre compte, il résolvait le problème. Et ça, il est clair qu'avec une excuse pareille, il n'avait pas droit à des points. Ben, on a fini, là. Je pense pas qu'on ait mis une heure et demie. Hein. Je pense qu'on est plus près de l'heure. Et encore une fois, on a pris le temps, on a discuté, etc. Hein. Donc, je veux dire, euh, tous ensemble, je pense qu'on n'est pas loin de 20 sur 20. Donc, c'était quand même fait. Oui, le sujet était quand même assez facile. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à vous dire Non, j'ai des questions. Et vous aviez une question. Vous... C'est quoi la question C'était question 6. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. Attends, je vais vous le remettre. Hein. C'est celui-là. Alors, on n'aurait pas de commutation entre le run et le, le, le système out. Euh, alors, ici, alors vous voyez, ici, si je regarde, il a bien mis le statique. Il a ajouté la finale, mais là, ça change rien. Donc, effectivement, s'il avait mis le run ici, ça marchait. Avec le même bémol que l'affichage n'est pas dans le bon ordre. Oui, c'est ça, l'affichage se fait dans le Mais j'ai dit, ça marchait. Euh, l'ordre était immuable, mais ce n'est pas l'ordre qu'on attendait. Ça revenait à la même chose que ça. Le fait, c'est le, le, le problème ici vient du fait qu'il a pas, il a, il, il s'est planté dans la dans la capsulation Mais cette solution, comme la variante que vous proposez avec le join ici, d'accord Eh bien, ne respecte pas le cahier des charges puisque l'affichage -charge se fait pas dans le bon ordre. Pas d'autres questions Excusez-moi, je, je me positionne juste sur le, je me positionne au bon endroit. C'est l'exercice le, le, 3, question 2, c'est ça Ok. La question, elle est. Si on fait le try catch dans divise, et que le try catch protège juste l'instruction de division, et que soit le unlock est dans finally, soit le unlock euh, n'est pas dans finally. D'accord? Et la question qui est posée, c'est, si on le fait, c'est ça, pas dans la méthode divisée, mais dans l'appelant. Dans l'appelant. Alors, en fait, le seul souci, c'est que l'appelant il n'a pas accès au verrou. Ben il peut pas relâcher un verrou, ok, il n'a pas accès. Il faudrait dans ce cas-là lui donner la référence pour le verrou pour qu'il puisse. Euh, D'un point de vue programmation objet, là on frôle l'horrible. Donc là c'était c'était pas possible. Ah non, il fallait vraiment. Alors là aussi, je veux dire, quand vous avez un problème comme ça, vous le gérez de la manière la plus localisée possible. Éventuellement, rien ne vous empêche. Alors, évidemment, là, l'exercice très factif. Le problème, c'est qu'est-ce que je donne comme résultat de ma valeur Alors là, vous pouvez éventuellement mettre. Euh, il y a des constantes qui permettent de donner euh, le plus grand nombre ou le plus petit nombre, si vous êtes en, en fonction des problèmes de signes, Vous pouvez le faire, d'accord. Ou vous pouvez fermer le verrou et relever l'exception vous flinguez bien la, la thread, euh, mais euh, vous avez quand même remis le verrou pour les autres. d'accord C'est un peu comme quelqu'un qui va aux toilettes et qui sort par la fenêtre et Il a laissé la porte des toilettes port, fermée et personne du coup peut y aller quoi. C'est la même analogie, <rire> d'accord Donc euh, vous vous débrouillez pour qu'il y ait un mécanisme qui fait que si euh, il passe par la fête, il est obligé à un moment donné de tirer le verrou pour que les autres puissent aller quand même aux toilettes. Ok Donc voilà. Et la, la question, la question, elle est dans le cas présent si vous sortez, si vous le traitez à un niveau au-dessus, vous n'avez plus l'accès à la, à la partie qui protège. Ou alors vous mettez le verrou en variable globale. Enfin, euh, mais ça devient, ça devient là euh, plus que laid. Hein. Je veux dire, c'est affreux. Est-ce que vous avez d'autres questions Bon, merci beaucoup